Ici, c'était notre terre. La terre des trolls. Nous, les Amani, on était là avant tous les autres. Les Elfes et leur alliance sont venus nous chasser. Mais on n'a jamais abandonné. Jamais oublié. Ont pris mon œil. J'ai coupé mon propre bras pour leur échapper. Et maintenant, ils se battent pour la Horde. La Horde. Je lui coache dessus. Je vous hais. Je vous. J'ai une surprise pour vous. Alors, On n'abandonne jamais. On n'oublie jamais. On meurt jamais. Ici, c'est notre terre. Vous voulez rester ici Alors ce sera pour toujours. C'est ici qu'on va vous enterrer. <rire> Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau patch de Burning Crusade. Évidemment, Burning Crusade qui nous régale avec un nouveau patch en Outre-Terre, hein. bien entendu, où nous allons affronter la Légion Ardente, hein. c'est le thème de cette extension. Qu quoi Qu Comment ça Comment ça, c'est pas... C'est pas la Légion Ardente ben, On m'a bien dit, pourtant, attendez, je, je lis les lignes... Donc c'est le retour du vilain méchant, le seigneur démon Zul'jin, qui dirige les gangres trolls des forêts. Ah, ah bah non, c'est juste des trolls. Et Zul'jin, bah c'est juste un chef de guerre troll. Ah ouais. Bon bah après c'est pas grave, il doit y avoir un sens. Finalement il doit y avoir un lien avec l'extension. Ils étaient exilés sur Draenor, on a ouvert la porte. Enfin, Kazak a ouvert la porte bien entendu. Ils ont pu rentrer euh, d'un long exil en, en, en Outre-Terre. Quoi Il y, y, y a pas de troll de Warcraft 2 coincé en Outre-Terre Il y en avait pourtant dans, dans Warcraft 2. À quoi Ils ont disparu, il y en a aucun en Outre-Terre Et du coup, ils sortent d'où, Zul'jin Et ça n'a rien à voir avec les démons, du coup, ni l'Outre-Terre Comment ça doit sûrement être l'œuvre. Euh... Oh, Je suis sûr que c'est quelque chose. Je suis sûr que c'est un lien avec, euh, avec Kill Jailen, non Non Non, c'est juste Zul'aman et c'est tout. Zul'jin, il était un Zul'aman. Et pourquoi il nous casse les couilles maintenant, lui, du coup il... il y a une raison Est-ce qu'il se réveille comme ça, d'un coup, ce matin, il s'est levé du mauvais pied Non Non plus Ok. Donc en fait, récapitulons la situation. Il y a Zul'jin qui a disparu depuis 20 ans, à la fin de Warcraft 2. À Vanilla, il y a carrément des trolls qui rejoignent la horde. Les Raven Tusk, ou les, les Broches, en français. Et les mecs, ils savent pas où est Zul'jin. Et Vanilla c'est un an avant Burning Crusade, voire moins puisqu'on est en milieu d'extension. Et, et là il revient ni vu ni connu comme une fleur, et il déclare la guerre à tout le monde, hein, l'Alliance, la Horde, tout le monde, il y en a rien à foutre. Mais, il disait qu'il avait rien oublié Zul'jin là dans le trailer, je comprends pas. Il, il a oublié euh, d'où il venait ou quoi Non parce que Zul'jin à la base c'est quoi Alors je vous ai mis ce, cette magnifique image bien sûr. Zuljit, c'est le, euh, le chef de guerre des Amani, hein, le chef de guerre des Trolls des Forêts, qui a réussi à unir toutes les tribus Trolls des Forêts, et il a prêté serment à Orgrim Doumamer, le chef de guerre de la Horde à Warcraft 2, lors de la Deuxième Guerre. Serment honoré par les tusk les Trolls qui ont rejoint justement la Horde à Vanilla. Puisque les Trolls, après l'échec de la Deuxième Guerre, eh bien, euh, sont partis dans leur coin, en même temps il n'y avait plus de Horde, hein, donc ils ont fait leur truc dans leur coin, et au final, Plusieurs tribus de trolls vont rester fidèles à leur serment. Les Reventus que vont retrouver la horde à Vanilla. Et on a également les trolls que vous avez affrontés à Blackrock. Hein, donc à, à Roche Noire. Il y avait deux tribus de trolls. Les Arbres-Feu et les Je sais plus quoi. Qui euh, servent ce qu'on appelle la horde noire. La horde de Reind et Maim Blackend. Les fils du premier chef de guerre. Et en l'occurrence, eh tous ces trolls ils ont respecté leur serment. De suivre la Horde. Bon, certains ne sont pas tout à fait d'accord quelle Horde suivre, hein, la Horde Noire. Mais ça fait quand même beaucoup de trolls qui restent fidèles à leurs euh, leur principes. Et Thrall, je rappelle quand même que c'est le chef de guerre de la Horde. Et que c'est un peu le fils spirituel d'Orgrim. Orgrim lui a donné le manteau de chef de guerre. Et Thrall a même construit une capitale en, en l'hommage d'Orgrim. Hein, on rappelle quand même que Thrall utilise son marteau et son armure. Donc bon... Il y, y a quand même un certain passif quoi, il y a, y a une certaine, euh, un certain héritage. Et là le mec, il déclare la guerre à la Horde car Elf de Sang. Alors euh, je suis d'accord avec lui, hein, les ailes de Sang dans la c'est n'importe quoi. Les ailes200 qui avaient déserté Keltalas à Warcraft 3, donc normalement les trolls avaient, euh, avaient le champ libre. Mais finalement il y a Blizzard qui intervient et du coup bah Keltalas, oh il y a juste une petite balafre. Rien de bien méchant mesdames et messieurs, circulez. C'est un redcon absolument abusif. Je comprends que Zul'jin soit énervé, mais bon ça il n'est pas censé le savoir, c'est un personnage de l'histoire. Mais ça fait beaucoup, il est tout colère, moi aussi, mais les trolls d'Arkspear et les trolls à sont dans la horde. Et je rappelle quand même que les trolls d'Arkspear, donc les trolls sombre-lance de la horde, donc les trolls jouables hein, tout simplement, Eh bien les mecs ils crient quand même dans leur passif quand ils sortent de la caserne à Warcraft 3. Et dans leur, euh, dans leur race ou dans leur slash-charge dans World of Warcraft, il, il crient quand même pour Zul'jin Quand même Il y, y a un léger lien, quoi Il y a un léger lien Et en plus de ça, Vania, encore une fois, on a des trolls à Manille, donc des trolls des forêts dans la Horde. Le mec, il déclare la guerre à son propre peuple et à ses propres fidèles. Alors moi, je suis d'accord, hein, les elfes de sang dans la Horde, tout ça, tout ça, c'est complètement incohérent. Mais, euh... Enfin, un mec... Tu déclares... Enfin là, tu dis que tu, tu n'oublies rien, bah t'as quand même oublié ton serment envers les... En, envers l'ordre. Puis là, on pourrait se dire, ouais, mais bon... Euh, tout ça, tout ça. Attendez Parce que là, j'ai des petits screens à l'appui, hein, qui sont toujours en jeu, hein, qui existaient à Vanilla et qui sont toujours présents à Cataclysme alors qu'on est après Burning Crusade à Cataclysme. Je sais, j'ai réussi à voyager dans les, dans le temps, hein, j'ai demandé à un dragon de bronze, il m'a... Il m'a chié dessus, mais comme c'est un pouvoir magique, j'ai pu me servir de de son caca magique pour revenir en arrière ou dans le futur plutôt et du coup je comprends pas tout avec les dragons et au final eh bien j'ai le screen de cataclysme donc d'après zuljin reviendra un jour troll croyez moi en attendant nous maintenons tous notre position et faisons notre possible pour préserver la population des trolls des forêts donc apparemment ils essayent de faire les gardiens les bergers le temps que zuljin revienne donc ça c'est du vanilla mais qui est toujours en jeu hein, ça c'est marrant cela dit en tant que maître gna gna gna bon ça on s'en fout après et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les Reventus de la Horde, ils parlent de Zul'jin en bien. Et... et ça, c'est important. Et les trolls hostiles à la Horde sont également considérés comme de la saloperie et des lâches. Regardez ça, ça c'est euh, la chef des Reventus qui raconte que du coup, trois tribus de trolls habitent les Interlands. En vérité, ça résume tout ce qui nous rassemble, nous sommes des trolls et nous vivons dans les Interlands. Tout, Alors quand il dit résume tout ce qui nous rassemble, c'est le seul truc qui nous rassemble. Puisque les bien nommés Villebranche, hein, les, les vilains, sont des dégénérés qui n'hésitent pas à manger d'autres trolls et d'autres humanoïdes. Si Zul'jin était là, il les détruirait tous d'un revers de la main. Mais hélas, Zul'jin n'est pas revenu et nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc, des trolls qui sont opposés à la horde sont considérés comme des cons. Et les trolls de la tribu Reventus considèrent que si Zul'jin était là, ils n'accepteraient pas ce genre de comportement déviant. Ça c'est ce qu'on sait à Vanilla, hein. Et le pire, c'est que c'est toujours en jeu à cataclysme. Donc on est quand même pas mal en termes de... Là on est bien là. Et honnêtement, ça correspond plutôt pas mal avec le Zul'jin qu'on a de... De... de Warcraft 2 hein, qui... qui a prêté serment encore une fois au Grimm et euh, eh bien, qui pense au... à, à l'avenir de son peuple et déclarer la guerre à tout ce qui passe. C'est pas forcément le meilleur avenir, hein C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était jeté dans les bras d'Orgrim à Warcraft 2. Il était dans la merde, il a besoin d'aide. Et c'est juste contre les Elfes qu'il était dans la merde. Alors imaginez Alliance plus Horde. Pas dingue. est-ce que vous pensez qu'il y aurait des explications Hein Est-ce que vous pensez qu'on aurait des interactions entre Zul'jin et les tribus trolls, Hein, par exemple Zul'jin et Vol'jin, le chef des, des trolls de la Horde. Ou Zul'jin et Thrall. Ou Zul'jin et les Revantes directement. Qui sont les siens quand même. Ou Zul'jin vis-à-vis des trolls de la Heure de Noir, ce qu'il en pense. Mais bien sûr que non. Comme tout à l'époque, fallait juste une star, hein, une tête d'affiche à, à fracasser. Zul'jin, euh, bah, c'était cool, c'était sympa. Alors on lui fracasse la gueule, En plus les fans, ils arrêtent pas de nous casser les couilles depuis Warcraft 3, depuis Warcraft 2. Ouais, il a eu Zul'jin, on aimerait avoir des infos sur Zul'jin, il est où Non parce que ce qui est génial, c'est que je vous ai mis la cinématique. Il a coupé son bras et son œil quand lui. Que là ce qu'on vous a montré c'est warcraft 2 c'est euh, l'alliance tout ça tout ça qui attaque les trolls mais du coup à la fin de warcraft 2 donc il s'est fait capturer ça on, ça on avait des doutes ça on le savait un petit peu mais du coup il a coupé son oeil et son bras quand en fait il y a 15 ans il y a 10 ans il y a 2 ans il y a un an non parce que s'il a rejoint zulaman parce qu'on a aussi des lignes qui expliquent que zuljin il voilà, il prépare sa revanche, tout ça, tout ça, hein, c'est le, le patch de Zul'Aman. Mais en fait, il y a un an, quand les Reventus rejoignent la horde, Zulgin, il a dû en entendre parler. Et quand les Reventus disent qu'ils savent pas où est Zuljin, vous pensez pas que si Zuljin est tranquille à Zul'Aman, euh, il en aurait parlé aux autres Parce que, petit rappel, c'est un peu le chef de guerre de tous les trolls des forêts. Donc, premier réflexe qu'il va avoir, s'il veut se venger, c'est essayer de rassembler toutes les tribus. Vous pensez qu'il y aurait des interactions mais, mais, mais bien sûr que non, ma petite dame. Allez, on va vous présenter les différents boss de Zulaman. C'est important. Donc il y a Zuljin, bien évidemment, qu'on va voir au milieu. On en reparlera plus à, un peu plus par la suite. Uh, Zul'jin, et il y a son bras gauche <rire> uh, Je dis ça parce y a plus de bras, il <rire> a plus de bras gauche. Uh, du coup, Malakras, hein, qui a infusé uh, les quatre dieux Amani dans les champions, hein, Amani, donc dans les champions trolls des forêts. Donc en fait, c'est les quatre dieux, Janalai, le euh, dieu euh, dragon serpent. Oui, c'est la... c'est le, le serpent euh, serpent des vents, tout ça, tout ça. En gros, c'est euh, tout simplement la monture des elfes de Sang, d'ailleurs, hein, le dragon serpent. Akilzone. Euh, alors, attention à ne pas confondre avec la Calzone, hein. ça c'est autre chose, ça se bouffe. Et à Kilzone, du coup, c'est euh, le Loa Aigle. Nalorak, alors ça c'est ce que vous mettez quand il pleut, hein, bien sûr, un hein, Nalorak. Mais là, c'est un ours, et donc c'est le lieu ours. Et à l'Asie, euh, bah, c'est quand vous partez euh, en vacances au Japon. D'ailleurs, euh, c'est ce qu'a fait euh, Zul'jin, hein, il a été à l'Est, on, on y reviendra après, gardez ça euh, en tête. Mais du coup l'Asie, c'est euh, le dieu des, des félins. Voilà, c'est le, euh, le dieu lynx. Ensuite, euh, vous avez euh, tout à droite les copains de Malacras. Alors ça c'est quand même génial parce que afin de mieux tuer les elfes de sang, Malacras a un plan qui propose à, à Zul'jin hein, bien sûr. Alors en, entre temps il a été loot apparemment le, le tiers, le T7, euh, enfin non c'est peut-être pas le T7, vous me corrigerez, mais euh, l'armure démoniste, le 7 démoniste évidemment. Il s'inspire d'ailleurs des elfes de sang qu'il a juré de combattre. Euh, et il a même un, une elfe de sang en allié, hein, comme vous voyez, Alison Antille. Alors Alison Antille, qui n'est pas une... Euh, on pourrait dire bon, c'est une démoniste qui vend son âme, ça. Non, non, c'est une prêtresse. Elle a des sorts de prêtresse, tout ça, tout ça. Et elle est là pour soigner Malakras et les autres. Donc ce qui est quand même très drôle, c'est que dans l'eau. Donc le mec, il se venge des l de sang, mais il copie un petit peu la technique des l de sang pour pouvoir euh, infuser les champions à des dieux. Un petit peu comme les elfes de sang ont fait avec le naru. Et là, le mec dans ses servi dans ses copains, dans ses, dans ses petits copinous qui vont l'aider en combat, il y a une elfe de sang, prêtresse. Alors si vous cherchez des explications, on est toujours en recherche nous. Hein on cherche un petit peu. Alors je ne vous parle pas du nom, Alison Nantille hein, évidemment. On est sur de l'héroïque fantasy pur et dur. Allison, elle est prête pour son petit bal masqué. Alors, je soupçonne, j'ai aucune preuve, mais je soupçonne qu'il y ait un léger quatrième mur qui a été fracassé. Soit c'est le nom d'une dev, soit c'est la femme d'un des devs, soit c'est juste le nom d'une des conquêtes d'un des devs hein, lors d'une soirée Vegas un petit peu trop arrosée. Hein, on sait qu'à l'époque, ils aimaient bien le harcèlement sexuel, tout ça, tout ça donc on sait pas trop, et ensuite c'est, ça a été un petit peu, euh, on a tiré au sort, et on a mis un petit peu tout ce qu'on voulait, hein. comme euh, bon, les trolls ils étaient dans la horde, mais ils sont, mais ils chient sur la horde actuellement, bah du coup il y a des ogres, il euh, y a également des euh, trucs affiliés au dragon rouge, hein, avec un draconide, on a un diablotin, parce que bon il a un set démoniste, donc autant lui donner son diablotin, il y a un fantôme, parce qu'il faut pas oublier que le fléau est passé par là, donc il y a une espèce de goule géante aussi, un petit imi, et euh, on a mis le monstre du marais, hein, voilà, voilà, ils sont, ils sont là, ils sont mignons. Et aussi, il y a un petit serpent parce que bon, c'est des trolls, donc ça rappelle Zul'Guru <rire> voilà, c'est rigolo. Et, et du coup, l'elfe de sang, bon, on sait pas trop, ça a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'était son esclave sexuel, on n'en sait rien. Et du coup, parlons un petit peu de Zuljin. Est-ce que c'est le Zuljin de Burning Crusade Donc Zuljin, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. On le jouait à Warcraft 2, on avait une plutôt une petite idée de, de ce à quoi il ressemblait. Et Zul'jin était un lanceur de hache. Grand lanceur de hache, agilité, précision, force, charisme. Et là, on retrouve Zul'jin, donc euh, un petit peu vieux. Bon, ok, c'est normal, l'âge, je... le temps est passé. Mais donc on est passé d'un lanceur de hache à un mec qui se bat avec un tonfa et qui se transforme en animaux. Ouais, parce que lui aussi, il arrive à à s'infuser du pouvoir des lois, on l'a infusé, donc il peut se transformer en animaux. Mais genre, mais what the fuck C'est quoi la cette soirée Vegas beaucoup trop arrosée Et le pire, c'est qu'on rend hommage. Il hein. y a, a, a l'idée de reprendre le Zul'jin de Warcraft 2 quand même. Euh, on reprend tout son bagage, vous avez vu les ogres, les... Les Draconides rouges, tout ça, tout ça, on, on se rappelle, les, les, les Amani sont en rouge, bien entendu, pour rappeler que bah, les Amani, c'est pourquoi ils étaient rouges dans Warcraft 2, parce qu'ils étaient dans la hard. mais euh, voilà, par contre, les, le reste, n'importe quoi, on a aussi le... Pardon, j'ai oublié dans les clins d'œil, l'absence de défense. Vous avez noté qu'il n'y a pas de défense sur Zul'jin. Pourquoi Parce que dans Warcraft 2, les trolls, l'apparence n'était pas encore tout à fait finalisée. Et du coup, bah, par exemple, les trolls avaient bien 5 doigts, euh, mais ils avaient tout simplement pas de défense, sauf en troll berserker. Finalement, ça a sauté, hein, tous les trolls avaient des défenses, ça permettait de les, les différencier, mais du coup, on, reste, on refait un hommage à ce Zul'jin, ce qui n'a un petit peu aucun sens, donc il n'a pas de défense. Donc on fait un hommage à Warcraft 2, mais on ne garde pas la couleur, on ne garde pas la classe, on ne garde pas sa psyché et ce pourquoi il se bat, c'est extraordinaire. C'est un... devenu l'hommage, mais... Euh... À la petite semaine, on choisit un petit peu, hein, on dit oh, ça j'en veux pas, ça j'en veux. C'est génial, c'est le marché en fait. Le marché du lore, on, on prend l'andouillette mais euh, je prends pas le pain qui va avec. Alors le reste, hein, par contre, on a été, euh, on l'a on laissé. Hein. Du coup, Zuljin, parce que c'est quand même génial, parce que c'est pas terminé. Vous savez, le principe des trolls c'est quoi C'est la régénération, parce que ça vient de la mythologie, tout ça, tout ça. Donc dans tous les univers des Fantasy, les trolls sont doués de régénération. Et généralement pour combattre ça, eh bien on utilise le feu. Les trolls de Warcraft sont très particuliers d'un point de vue apparent, C'est pas des espèces d'énormes ogres, mais du coup, ils ont aussi cet aspect-là. Le point, le point principal, on va dire, la caractéristique emblématique des trolls, c'est la régénération. Ils sont capables de soigner leurs blessures bien plus vite que toutes les autres races, et il y a même leurs membres qui peuvent repousser. Alors là, vous me voyez venir, il a un œil en moins et un bras en moins. Bon, l'œil, pourquoi pas Et encore, on sait, dans le qu'il y a eu des moments. des choses bien plus difficiles qui ont été régénérées, genre des organes internes. Donc un œil, bon, mais bon. À la limite, l'œil, je veux bien. Je suis, je suis sympa, on va le laisser. L'œil, il se régénère pas, tout ça, tout ça. Mais le bras Le bras, c'est le principe C'est L'idée, c'est que c'est comme les lézards, il hein. y a des trucs qui repoussent. Donc pourquoi son bras, il repousse pas et là, vous allez me dire, euh, j'ai lu que euh, dans Chronicles, ils disent qu'il n'a pas été gentil avec les Loa, alors on sait pas pourquoi, les Loa, euh, du coup, ils l'ont, ils l'ont pas laissé se régénérer. Alors, je rappelle que ça, cette régénération qui n'est pas présente, c'est avant qu'il s'infuse du pouvoir des Loa. Donc pourquoi les Loa lui ont dit non, on sait pas. Et une fois, on aurait pu dire, bah, derrière, bah, il a été méchant avec les Loa, donc les Loa, ils sont pas gentils avec lui. Ouais bon, déjà c'est pas la même période. Et ensuite, Malakras infuse carrément les Loa en Zuljin ce qui lui permet de changer de forme. Du coup, s'il est devenu quasiment un, un avatar des Loa, pourquoi il se régénère pas en fait Parce que je comprends pas bien en fait. C'est littéralement un Loa, donc il a littéralement la régène Puis bon, on a essayé de meubler ça plus tard, oui, oui, oui, c'est un Loa qui bénéficie, qui donne la régène, sinon c'est pas possible, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que Vol'jin, même sans l'aide de Loa, il régénère, etc. Hein. Ça, ça, ça C'est quand ça les arrange, il y a pas de souci. Donc ça n'a aucun sens, pas de problème. Et surtout, Zul'jin, c'est ça à la base. Merci Heroes of the Storm qui a donné le skin hommage, le skin classique de Zul'jin. Avec, en jeune, on lui a rajouté des défenses en plus pour correspondre un peu plus à l'évolution des trolls. Lanceur de hache, la crête. Et le foulard scillant, comme il l'avait dans Warcraft 2, et des gros yeux rouges bien vénères. Mais ça sort d'où le violet du coup Et, et c'est quoi cette merde Où sont ces haches C'est un lanceur de haches, c'est le principe de Zul'jin. Et il se bat en mode druide de Diablo avec un tonfa, putain Un tonfa Vous savez ce que c'est un tonfa Non parce que moi j'imagine très bien la scène. Il y a Zul'jin qui débarque, enfin qui est Azulaman, et là il y a une marchande pandaren qui débarque et qui essaye de lui vendre sa camelote. Donc Zul'jin y arrive, il lui demande, il fait euh... « Eh, hey, trouves que t'as pas une hache pour moi !» Et lui, et la, la, la marchande, elle lui répond hein, « J'en ai plus, mais... Mais c'est ton fa, avec ça les ennemis tous les niques." Donc euh, elle est très fière de sa vente, elle, elle dit « T'es bien niqué le manchon !»« Comment ça, je fais des accents racistes ?» Et dans le trailer, là, c'était pas un accent raciste peut-être Ah bah là, quand c'est Blizzard qui le fait, y a pas de problème Donc pourquoi moi j'ai pas le droit de faire un accent chinois pour la pandarène bah oui, donc je fais ce que je veux, c'est tout. Hein Ah vous gueulez pas quand c'est Zul'jin qui fait des mois là, haut lui crache dessus, hein Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Y a une pandarène qui a débarqué probablement et qui lui a vendu un tonfa. Non parce qu'un tonfa c'est une arme asiatique, putain Qu'est-ce qu'il fout avec un tonfa lui Ah ça, ça choque personne, hein Y'a des pandarène, c'est pas Warcraft. Mais Zul'jin avec un tonfa, putain C'est un lanceur de hache <rire> il, a plus de... il a plus de hache, on lui a vendu un tonfa à la place. Tiens, lance le tonfa mon pote Terrible. Au moins, Heroes of the Storm va respecter un petit peu l'apparence de Zul'jin et ses habiletés. C'est un lanceur de hache. Alors, bon, ils ont dû. Il fallait flatter l'ego des joueurs de Burning Crusade, donc on lui a quand même mis du violet. Mais, même niveau lore, Zul'jin dans Heroes of the Storm a une interaction vis-à-vis -vis de Thrall concernant Orgrim. Où il dit Orgrim, ça c'était un chef de guerre, blablabla. Mais même Heroes of the Storm rappelle le lien entre Zul'jin et Orgrim. Mais Bernie Crusade, ça. Il euh, n'y a pas de. <rire> C'est compliqué, donc c'est terrible, absolument terrible, Zul'jin, il n'y a rien qui va dans ce patch, c'est une catastrophe, c'est tout pour Zul'aman, le prochain patch sera le seul en dehors du pré-patch à bien sûr être sur la Légion Ardente, hein. sur l'extension nommée Burning Crusade et sur le continent nommé Outre-Terre, quoi Ce sera pas en Outre-Terre Oh, bon, au moins c'est la Légion Ardente, oui Bon bah c'est bon alors donc premier patch sur la Légion Ardente, ce sera le dernier de Burning Crusade, et on verra des boss exclusifs hein, comme Keltas <rire> Allez, à bientôt <rire> Pour la dernière vidéo de Burning Crusade Oui bonjour, euh, c'est qui euh, je, je suis un petit peu scandalisé hein, par euh, les accents racistes. Euh, même si l'accent chinois m'a fait rire quand même, mais euh, non non non, les, les, les accents ça va pas, hein, ça va pas. Nous euh, dans la Légion Ardente on a des principes, et je tiens à dire que j'ai rien à voir avec Zulaman et Zuljin, ok Donc euh, ne me mettez pas là-dedans, hein moi j'y suis pour rien à toutes ces conneries. Je ne suis pas raciste, j'englobe tout le monde, on est très inclusif dans la Légion Ardente. Mieux qu'à une soirée Vegas. Allez, bisous